Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olga Bani, votre consultant business. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec euh, Money Be Money pour vous montrer comment faire un retrait euh, à Money Be Money. Donc, comme beaucoup l'ont demandé, euh, déjà j'ai fait la vidéo sur comment euh, faire le dépôt. Euh, maintenant, euh, je fais cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire votre retrait sur la plateforme MoneyBeeMoney. Money. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Déjà, ce que vous devez savoir avant de faire votre retrait, c'est que vous devez au préalable configurer votre back-office. Pour la réception euh, pour l'enregistrement de votre wallet mais euh, voilà avant cela il est important pour vous parce que le wallet ici n'est pas le wallet bitcoin comme je vous ai dit money bmoney a sa plateforme d'échange qui est b-money exchange donc ce qui, ce que vous devez faire en tout premier lieu c'est de créer un compte sur bmoney exchange c'est très simple à faire de créer un compte sur Bimoney, c'est assez simple. Vous allez voir là. Voilà, c'est très simple à faire. Voilà. Donc, euh, vous créez tout d'abord un compte sur Bimoney Exchange. Euh, vous allez tomber sur cette page-ci. Vous cliquez, euh, n'oubliez pas de traduire automatiquement euh, l'interface en français. Donc, vous allez cliquer sur Faites votre inscription. Voilà. Quand vous avez déjà gens compte vous connecter. Donc voilà, vous allez remplir ici votre adresse email, votre mot de passe. Euh, vous confirmez le mot de passe ensuite. Vous sélectionnez « Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation euh, ». Vous validez que vous n'êtes pas un robot. Et ensuite, vous cliquez sur « S'inscrire ». quand toutes les informations sont correctes, vous allez recevoir euh, le mail de confirmation à l'adresse que vous avez renseignée ici voilà Et vous devriez juste cliquer euh, sur le lien pour confirmer euh, la création de votre compte, pour valider la création de votre compte. c'est fait vous pourrez automatiquement vous connecter sur CoinBee. Donc, on va se dire que vous êtes déjà connecté sur CoinBee. Voilà, ce qui vous reste à faire, c'est de récupérer, comme je vous ai dit, euh, votre adresse. Et Money, Money pour euh, la promotion de sa plateforme, euh, préfère... Utilisez les adresses CoinBee. Voilà. On pouvez le voir là, sa propre crypto-monnaie qui est CoinBee. Donc, pour l'obtenir, pour obtenir votre wallet CoinBee, il suffit juste de venir dans wallet. Voilà. Euh, N'oubliez surtout pas de traduire ici. Donc, vous venez dans wallet. Et pour avoir votre adresse, vous sélectionnez, je dis encore sélectionner CoinBee. Si vous voulez cliquer simplement sur currency, ça va vous de l'adresse coinb, voilà, Donc, CoinBee, vous pouvez le passer comme ça, voilà, vous cliquez, vous sélectionnez sur currency, je sais pas si en, en traduisant en français, ça donnera euh, la même chose, mais vous devez avoir ici coinb, voilà, c'est l'abréviation de la crypto-monnaie, de money bimoney money donc coenby donc en abrégé eh, CND et donc tout ce que vous avez à faire c'est de copier ici votre wallet coinbi que vous allez venir renseigner ici euh, au niveau de money bi vous cliquez sur wallet ensuite vous deviez le coller ici dans New Wallet mais avant d'arriver dans cette au niveau de cette étape ci vous devez d'abord euh, venir au niveau des settings des paramètres ou cliquez sur sms authentication et ici vous devrez enregistrer votre numéro de téléphone voilà votre vrai numéro de téléphone en cliquant simplement sur register or change phone moi j'ai déjà enregistré donc c'est pas euh, nécessaire quand vous allez cliquer dessus vous allez recevoir un code euh, par sms voilà euh, voilà un code comme celui-ci bon, un code comme celui-ci ou euh, voilà vous recevez un code SMS authentication allez un code un mail contenant le code que vous allez venir copier là où on vous l'indiquera donc quand c'est fait donc, quand c'est fait, juste vous cliquez sur New Wallet, Hard Wallet, vous collez et ensuite, à chaque fois que vous allez faire euh, euh, une manipulation, on va vous demander le code SMS. Ce code-là, vous le recevrez à chaque fois par email. Donc, moi, ensuite, quand c'est fait, quand vous avez recevoir votre wallet, vous venez tout simplement dans Withdraw, vous cliquez sur Withdraw, ensuite, vous mettez ici... Le montant que vous voulez retirer, moi tout à l'heure, j'ai initié un retrait de 800 dollars. Ensuite, vous sélectionnez votre wallet et vous validez. Maintenant que c'est fait, j'ai gagné un temps <rire> en faisant ça. Vous allez recevoir un SMS de validation. Vous pouvez voir là. Voilà, voilà, voilà, voilà. j'ai lancé un retrait. Has been successful recruited. EFAB, any question, access, knowledge base Donc ici, je reçois un mail de confirmation. Euh, voilà, en, en me confirmant réellement que voilà mon mon paiement a été pris en compte. Voilà, donc je vais juste attendre les paiements euh, sur mon C'est une plateforme de, de trading des de donc euh, ça prend environ 1 à cinq jours au fray, euh, pour que vous receviez vos paiements. Euh, C'était ont connu des lenteurs dans des paiements récemment, c'est dû au fait que vous, vous voyez euh, le Covid encore sévi dans plusieurs pays et brutalement, ça fait que certains membres actifs euh, euh, de l'administration qui sont chargés de gérer les euh, de validations de paiements ont été touchés par Covid, donc ça a engendré une lenteur. Vous savez, c'est des êtres humains aussi derrière les machines. Donc, euh, parfois, ça peut tarder, mais ça paye. Mais je pense quand même que tous ceux qui avaient des paiements en attente, ils ont reçu le paiement jusqu'ici. Donc, voilà. Euh, je vous invite donc à vous pencher davantage vers cette opportunité. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Money Bimoney vous paye en moyenne 1% par jour. Vous voyez, 1,01% chaque jour de votre capital alors ici vous pouvez voir que je suis sur un plan de 3000 dollars donc ici chaque jour je me fais 30 dollars et en... j'ai déjà gagné euh, de mes de mes gains quotidiens j'ai déjà gagné 641 dollars voilà et de mes gains de parrainage, pour pouvez observer ici que j'ai déjà gagné 141. Donc pour ceux qui font dans le MLM aussi, c'est une, une, une aubaine pour vous. Voilà, vous pouvez regarder de ce côté. Euh, par ailleurs, vous pouvez voir aussi le montant total que j'ai déjà gagné. Donc le montant total, euh, total profit, ça vous permet de voir combien vous avez déjà gagné. Euh, combien de binaires vous avez gagné. Les bonus résiduels. Donc, il y a plusieurs façons de gagner avec Money. Money. Donc, voilà, cette coup de vidéo était juste pour vous montrer comment faire vos retraits. Hein, pour vous montrer comment faire vos retraits euh, avec, euh, à MoneyBeMoney. Money. Donc, pour voir l'historique de vos retraits, vous venez là et vous cliquez sur Withdraw Report. Donc, ici, vous pouvez voir le statut de votre transaction. Voilà. Donc, euh, on va attendre le nombre de jours requis. Et, et d'ici là, euh, j'aurai reçu mon paiement qui va arriver sur cette plateforme. Lorsque je recevrai le paiement, alors euh, la prochaine vidéo vous montrera comment enlever vos bitcoins euh, convertis, vos coinbis en bitcoin pour ensuite les mettre dans votre portefeuille bitcoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo euh, vous a aidé. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc on va se dire à très bientôt euh, dans des autres vidéos. Ciao, ciao, n'oubliez pas de laisser des commentaires.